Ce mercredi 22 mars 2023, les moyens navals des forces de défense et de sécurité ont pris la mer dès 7h45 pour débuter les recherches sur le lieu du sinistre. Les opérations de recherche effectuées ce jour ont permis de repêcher deux corps. Des trois corps non identifiés au niveau des pompes funèbres, un a été identifié hier dans la nuit. À ce jour, le bilan provisoire des opérations de recherche se chiffre à 124 secourus et 28 décès, dont 4 corps non identifiés. Les opérations se poursuivent. Je vous remercie.